Salam c'est votre frère Benito Masanta, Masanta Benito. Euh, je vous souhaite un excellent Ramadan, Allah euh, yabe, les difficultés que nous rencontrons dans ce mois de Ramadan, Allah ma Amin. Parce que seul le Tout-Puissant Allah peut guérir nos difficultés, pas une autre personne. Voilà, mon breté. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Dès que vous connectez, acceptez de mettre les cœurs. On ne paye pas les cœurs, s'il vous plaît. Abdul Gadri, comment vas-tu Diallo, Alpha et Segro, non, respect à toi, mon frère. Partagez, mettez les cœurs. Voilà. Baba Saïdou, salut, mon frère. Baba Saïdou, ouais. Bon matin à toi aussi, ça. C'est un Canadien, ça. Diallo, Faseli, respect à toi. Voilà, Baba Saïdoula, c'est un Canadien. C'est eux qui disent à bon matin. Voilà. Moussa Souna, respect à toi, mon frère. Donc, partager. Je vais remercier d'abord mon papa chéri, Tass, l'ancien directeur de la RTG. Tass. Voilà. Qui a fait une publication qui est, qui est une réalité qui est venue refroidit la mémoire de certaines personnes. Parce que cette histoire de plateau de la télévision, je ne sais pas, ça dit non, ça dit, euh, j'ai même pris des, des balles perdues dans cette affaire-là. Lorsque j'ai fait la vidéo concernant la RTG. Merci, grand cascade, comment vas-tu? je respect à toi. Partagez la vidéo. Je vais vous expliquer un peu l'histoire de, de ces rénovations. Vous ne comprenez rien dans ça. Tata Fatou, respect. Chevalier, big up à toi. Vous allez comprendre un peu cette histoire de rénovation. Ah ouais, Kadiatou Bangro, quand vas-tu ma belle chérie Gila Marie, ma cousine. Je sais où Lomo. <rire> respect à toi, maman dit, si c'est Imane de Mori, ça c'est mon frère de sang. Lomo nous ouais. offre, c'est un frère, c'est un promotionnaire. Voilà. Big up à toi, Lomonosov. Respect à toi. Maman chérie Batourou, Maman Batourou, bonsoir, Maman. <rire> bonsoir, Maman Batourou. Lomonosov, respect à toi le mot. Donc, euh, je vais vous expliquer un peu cette histoire de, de rénovation. Voilà, parce que je vais retourner à Philadelphie, parce que je suis à Oua, comme ça, stationné derrière Quick, quick, quick check. Euh, Mais, j'ai reçu des messages par rapport à la RTG, par rapport à ma réaction à la RTG. Les gens m'ont donné raison, IFDG, frère. Et ils m'ont donné raison. Moi, j'ai raison. Pourquoi je dis j'ai raison Je ne suis pas un ingrat. Converti. Vous avez vu mon papa, chéri, Tassila, l'ancien directeur de la RTG, qui est venu dire en 2013, expliquer la rénovation, le renouvellement de la RTG. Je vous ai dit ça, mais les gens prennent tout en politique, parce que celui qui est venu, celui qui est venu renouveler un plateau de télévision, et celui qui a refait le bâtiment entre les deux, qui a fait l'excellent boulot, j'ai rendu hommage au ministre de son Paris qui a donné une image, qui a changé la RTG. Le ministre Son Paris. Quelqu'un est venu changer un plateau de télévision et ça fait assez de bruit. Assez de bruit, pour rien de tout. Un plateau de télévision. Est-ce que vous comprenez eh, Mendès arrogant. C'est toi qui souffres sur ma page. ma page, mon petit. Mendes c'est ma page. Je salue qui je veux, je fais ce que je veux. Maintenant, il faut continuer à souffrir sur ma page. Ordure. Souffre sur ma page. Chaque camarade, comment vas-tu? Respect à toi depuis le seul blanc depuis avant. Quand les respect à toi. Si mes salutations -là te font mal, là, il faut dégager. C'est toi qui viens souffrir sur ma page. Ordure. Voilà. comment vas-tu? Donc, vous avez vu la RTG là? Moi, je remercie le papa Tassila. Dix ans avant l'arrivée du procès Alpha Condé, le, la RTG est restée longtemps comme ça. Allez-y voir le poste de, de Papa tass, pap, Tassila. C'est avec l'arrivée du procès à Fakodé. On ne pouvait pas travailler avec la même RTG, le même local. C'est vrai. Avec le même. Euh, Conde Junior, quand vous quand, quand ne voyez pas les directs, c'est-à-dire vous désabonnez. Après, vous réabonnez. D'accord, j'ai compris. Ça à dire vous, tu te désabonnes et puis tu te réabonnes. Ça arrive que les gens... Ça veut dire ont des gens qui réduisent. C'est le fait que vous mettez les cœurs là. Ils attaquent vos comptes. Voilà, ils attaquent vos propres comptes. Ils ne peuvent pas attaquer nos comptes. Non, non, non, ils ne peuvent pas. Donc, parce que le, le compte est protégé. Ils ont tout fait. Ils ne peuvent pas attaquer le, le compte de Damaro, mon compte. Non, ils ne peuvent, peuvent rien. Mais ils peuvent réduire la visibilité du compte par rapport à vous. Donc, tu te désabonnes, tu te réabonnes. C'est comme ça on fait. Donc, oh, allez-y voir les commentaires en bas du poste de mon papa chéri, Tassila, qui a dit les mille vérités. Vous savez, l'ingra là, l'ingra est un ingra, mais la reconnaissance aussi est divine. Le papa Tassila là est reconnaissant. Il sait qui a fait la RTG, qui a renouvelé la RTG. Il le sait, il connaît qui a refait la RTG. Donc, ça c'était entre parents. Voilà aujourd'hui les rénovations. Là, vous savez, les cadres, les directeurs nationaux, je dis bien les cadres, les directeurs nationaux, j'ai compris, tordèvre, les cadres, les directeurs nationaux, ces ministres, du CNRD, on regarde d'un œil comme ça, ce qui arrive à tous ceux qui ont travaillé avec le professeur Condé, qui sont aujourd'hui à la barre parce que seulement, la seule faute commise, c'est le fait qu'ils ont travaillé avec le Ponce Alpha Facondé. Donc, ils prennent ça comme un exemple. Voilà, c'est comme un exemple. Excusez, -moi. il y a le policier de Robbinsville qui okay. observe ça, comme un... ça dit, comme un exemple. Donc, pour ne pas refaire les mêmes erreurs, les fautes, parce qu'ils savent très bien, ils sont conscients, à travers les réseaux sociaux, à travers les bonnes communications, à travers les dénonciations, ils ont compris que rien ne sera comme avant. Et tous ceux qui volent là, tout ceux qui détournent là, ils ont en tête qu'ils vont répondre un jour devant une justice, ils le savent. Donc, il n'y a aucune autre manière de voler, de détourner, parce qu'on ne décaisse pas. Au fait il n'y a pas d'argent... Il n'y a pas d'argent, on ne décaisse pas. Le peuple qui est là, là, est surveillé par des loups. Je dis bien les loups qui sont autour de Doumbouya. Donc il est très difficile de sortir de l'argent. La première personne qui a sorti ce système-là, c'est votre ministre Pissimou, la vilaine dame là, qui a poil partout là. C'est la dame là, Prissimou, qui lorsqu'elle a été nommée, elle a demandé à Amara son copain. De renouveler son bureau. Vous savez, le bureau de Prisimou, au ministère de la communication, d'abord, elle a mis les carreaux. Après, elle a mis le tapis. Les climatiseurs de 2 millions et quelques ont été facturés à 8 millions. La rénovation du de, de bureau de cette ministre-là, Prisimou, a coûté plus de 75 millions de francs guinéens. Juste renouveler son bureau. Je, en ce temps-là, j'avais avait fait le direct. Les reçus, tout est là-bas. Vous comprenez Donc c'est dans les rénovations que les gens gagnent de l'argent aujourd'hui. C'est dans les rénovations que les gens gagnent de Regardez aujourd'hui, Howing, Howing, le ministre de l'enseignement pré-universitaire, est en train de renouveler certains départements. Aujourd'hui, il y a des bureaux qui sont fermés. Amusez-vous à demander les travailleurs. Amusez-vous à checker, vous allez voir dans ces rénovations, je vous dis des barres de traverses là de 500 000 sont facturés à 1500. Donc comme ils savent qu'un jour ils vont répondre devant une justice, ils tissent des relations et ils prennent les commerçants comme une couverture. Les livraisons, ceux qui les vendent le matériel sont devenus leur, de, leur couverture. Voilà, toi aujourd'hui tu es un vendeur de vidéos et autres là. Qu'est-ce qu'ils font Ils ne discutent pas. Ils s'en vont voir avec un livreur ou bien un commerçant dont je veux acheter les tapis là avec toi. J'ai besoin de tel, tel maître. Le maître est à, exemple, est à 1 million. Donc, le vendeur de tapis là, il négocie avec lui. dit Bon, est-ce que tu peux mettre sur la facture 4 millions, le, 4 millions de tapis Maintenant, mais c'est... Non, tu, me mets, ça, tu me mets 4 millions, mais c'est 1 million je te paye les 1 million, je te donne 500 000 comme cadeau. ou bien Je te donne 1 million. Donc, le tapissier a 1 million, c'est-à-dire le prix normal de son tapis. Et 1 million comme cadeau. Et lui, il a 2 millions. Voilà comment ils font. Est-ce que c'est bien Voilà. C'est comme ça qu'ils ça, font. Voilà les différentes rénovations-là. C'est le système. Maintenant, avec ça, ils ont les reçu les copies. Un jour... Lorsqu'ils seront devant une barre, devant une justice normale, une justice correcte, une justice non instrumentalisée, ils prendront ces reçus et différents facteurs comme, comme preuve. Mais ce que, ce que eux ils ne savent pas, ce que eux ils ne savent pas, <rire> Ramzi Chalou, comment ce que eux ne savent pas, c'est qu'il y a certaines personnes dont j'apprécie le travail et dont je rends hommage à ces personnes-là. Voilà, merci Yalodari. Mais ah, c'est comme ça. Je vous dis et je le répète, je vous le jure. Il y a des personnes qui font cet excellent travail. Que moi, Benito, là, j'ai dit, eux-là, ils sont presque la force du peuple. Les gens-là sont devenus presque le miroir. Il y a des gens qui se trouvent dans les, tous les départements qui sont en train de notifier, de noter toutes les situations dans les départements pour un jour. Il y a une dame qui m'a dit au niveau du ministère du commerce, au niveau du ministère du commerce, il dit c'est Sais-tu, Benito, que le ministre Gomu va dès après le pouvoir-là, c'est le premier à aller en prison ?» Je dit « Ah bon ?» Il dit « Je te le jure, la première personne qui ira en prison après le CNRD, c'est le ministre Gomu. » Merci beaucoup, Baldi Alassane. Yannick le champion, mon frère de sang, Respect à toi, Yannick on ça c'est Mamumba. C'est ça même si c'est les sous Il dit il y a quelque question qui s'est passée au ministère du commerce. C'est incroyable. Nous sommes là hein. Nous avons nous avons des notes. Il dit tu as fait une vidéo hier là. Tu parlais de la RTG, c'est vrai. Vous comprenez. Mais ce qui s'est passé à la RTG là, c'est une facture de pas de 14 milliards. C'est une facture de 10 milliards. Pour renouveler un plateau de terre. Hey, eh, Hawaïna, ça dit Nangba, il est bien à la RTG. À la RTG. Frenco de Pore, toi, Mousso, il dit. Ah, ok, ça n'a on va, ok. Vous comprenez Ça, c'est mes patrons de Leluma, ça. mon le les racines sont. Excusez-moi, c'est des villes qui m'ont vu grandir, hein? Voilà, qui m'ont vu grandir. Leluma, Mamou, voilà, Labé voilà, Pita, voilà. Excusez-moi, Dabola, voilà. Ma grand-sœur chérie, à moi, à on va dire. Donc, il dit il y a un scandale, un scandale, il dit la personne qui t'a donné, la ministre ne voulait pas, la ministre Aminata, Aminata ne voulait pas du tout ça sur les réseaux sociaux. Il avait dit aux gens d'éteindre les téléphones, de ne pas à mettre ça sur les réseaux sociaux. Et puis, elle n'a pas, elle n'a pas, pas du tout, elle n'a pas du tout échappé. Quand elle a vu la vidéo, ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Là, ça a chauffé. Ça a chauffé. Vous comprenez Donc, voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer. Vous savez, son papa, est eh, Dumbuya, j'appelle Dumbuya, eh, voilà, j'appelle Dumbuya, eh, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, euh, inauguration. Mais sa maman est devenue aussi maman inauguration. Mais je vais, je vais lire ce scandale-là. À la Société Navale de Guinée. La rénovation, d'abord la, la, la, la construction de la Société Navale de Guinée, le montant que la rénovation du bâtiment, faire le bâtiment de la Société Navale, le prix du bâtiment et le prix de la rénovation, vous allez apprécier les deux prix. Je vais lire les deux prix. Ils ont totalement renouvelé, ils ont totalement refait, selon eux, la Société Navale de Guinée. Vous allez voir le prix de la rénovation. Le prix, par rapport à la construction même du bâtiment. La rénovation est plus chère que la... J'ai dit la rénovation du bâtiment... La rénovation de la société navale là est plus chère que la construction de la société navale. Vous allez apprécier. Attendez, je vais lire ça. Rapidement, on va quitter ici. Où oh, j'ai mis ça, où oh, j'ai mis ça, où oh, j'ai mis ça, où oh, j'ai mis, oh, mis, oh, mis ça. Attendez, s'il vous plaît. Voilà, ça est là. Ce n'est pas moi, hein? Ce n'est pas moi. Voilà, je vais. Voilà, ça est là. Voilà, voilà d'abord. Je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Regardez. Voilà. Mais je vais lire pour vous. Et à vous d'apprécier. Vous allez comprendre. Scandale à la Société Navale de Guinée. Le siège. Écoutez très bien, hein. quand vous pensez, ceux qui pensent là, que les Allahs sont venus pour vous aider là, que Dieu vous protège. Ceux qui pensent que Doumbia est venu pour vous aider là, pour sauver la Guinée là, que Dieu vous aide. Moi je ne vais pas en guerre avec les personnes qui disent le contraire de ce que Bento dit. Moi je ne suis pas en guerre avec quelqu'un, c'est Doumbia qui m'intéresse, ce n'est pas les petits détails là. Non, non, non, les petits détails ne m'intéressent pas hein. Les petits détails ne m'intéressent pas. C'est à mon problème. Parce qu'il n'est pas là pour la Guinée. Moi, je suis pour. Je l'ai dit même toutefois, même le temps du procès C'est mon papa, c'est mon président. Si le procès Alpha n'était pas là pour le peuple de Guinée, moi, ben vais combattre le procès Alpha Même Alpha était là pour la Guinée. Il est là pour la Guinée. C'est quelqu'un qui est pour la Guinée. Voilà pourquoi je l'ai supporté. Voilà pourquoi je suis derrière lui. Voilà. Et c'est comme ça aussi, j'ai aimé le président Lassana Conte. Au-delà de tout, le président Lassana Conte est pour la Guinée. Il, il a, nous, nous étions étudiants à Farana, on connaît, lorsque les rebelles ont attaqué. Nous, on connaît comment ça s'est passé. Le monsieur là, Lassana Conté, Conte, à son âme, a donné sa vie pour, pour protéger le pays. Donc, chacun fait sa partition. Voilà. Là, là, ça raconte. Il n'est pas un cadre, il n'est pas un intellectuel, mais il a fait sa partition. C'est un bon soldat, un bon militaire. Il a fait sa partition. Moi, j'aime les gens qui vont, les, qui font leur partition. Dans la vie-là, quand tu es chef-là, tu fais ta part. C'est ce que moi j'aime. Mais manipuler, mentir, que je suis venu pour, et, et ce n'est pas le cas. Là, tu verras bientôt sur ton chemin. Là, ça raconte. Il a fait sa partition. C'est ça, c'est à cause ça que je l'aime. C'est à cause ça juste que là, là, ma maman est dans son parti, le PIP. Elle n'a jamais changé de parti. Vous comprenez Vous qui jonglez là, vous qui jonglez de gauche à droite là, continuez. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas la partition. Attendez. Ne le répondez pas, hein. Voilà. Euh, quand est là Voilà. Donc, je lis. Scandale à la société navale de Gu euh, Guinée. Le siège, écoutez très bien, c'est pas moi d'un. Le siège construit à 18 milliards le siège construit à 18 milliards a été rénové à 12 milliards de francs guinéens. Écoutez très bien, le siège a été construit à 18 milliards de francs guinéens. Le siège, le bâtiment tout a été fait à 18 milliards de francs guinéens. Maintenant pour renouveler le bâtiment, regardez le chiffre pour renouveler. Ce pas moi. Hein? Attendez. Regardez pour renouveler. 12 milliards. 12 milliards. Merci beaucoup, frère, pour les étoiles. Merci, grand frère. Merci, Albar Kaboui. 12 milliards. Regardez encore. Regardez. Pour construire 18 milliards. Pour construire le même bâtiment, le bâtiment de la société navale, construit par le procès Alpha un bâtiment flambant neuf, 18 milliards. 18 milliards pour construire le bâtiment. Mais pour renouveler le bâtiment en ce temps, par Mamadi Numbuya, pour, pour pour rénover le bâtiment. Un bâtiment qui n'avait pas du tout besoin de rénovation. Un bâtiment qui n'a pas besoin de rénovation, mais... Pourquoi on fait les rénovations C'est pour voler de l'argent. C'est pour faire disparaître les traces de vol. Est-ce que vous comprenez Donc, le bâtiment a été fait, le bâtiment hein, a été construit à 18 milliards, mais ce qui est scandaleux, et ce qui est incompréhensible, aujourd'hui, les gens sont étonnés. Le même bâtiment, non seulement il a été renouvelé, renouvelé, renouvelé, à 12 milliards. 12 milliards pour renouveler un bâtiment flambant neuf qui a été fait le temps du à safacone Un bâtiment qui n'avait pas du tout besoin d'être renouvelé. Mais ils ont lancé la rénovation et ça a coûté 12, 12 milliards. 12 milliards. Mais celui qui a enquêté, je sais qu'ils vont l'arrêter. Celui qui a, celui qui a enquêté là, ils vont l'arrêter s'il fait pas attention. Parce qu'il est parti donner le vrai chiffre de la rénovation. Hein, ah le, le Guinée est talentueux. Il est parti donner le vrai chiffre. Je dis bien, le vrai chiffre de la rénovation. Le montant qui a été utilisé. Exactement. Exactement. Comment lui, il a pu accéder à ces documents-là. J'en suis sûr. Si, eh, Amara est, si Amara est dedans, je dis bien si Amara est dedans, parce que qu'Idiamine est malade. Si Idiamine est dedans, si les, les, les personnes les plus proches de Doumbia sont dedans, je vous le jure, ils vont lancer une enquête secrète pour prendre la personne. Parce que la personne a donné le chiffre exact de la rénovation de la, de la société navale de Guinée. La rénovation a coûté 2 milliards 835 millions. 2 milliards 835 millions. Je dis bien, 2 milliards 835 millions. Enlever sa hauteur de 12 milliards. Combien de milliards ont été détournés? Plus de 8 milliards. Plus de 8 milliards 618 millions qui ont été détournés, banalement comme ça. Pris comme ça, cadeau. Ça chauffe pas, hein. Oh, bon Dieu, banalement comme ça, d'un coup de main comme ça, les gens ont ramassé 6 milliards, 800 et quelques millions de francs guinéens. comme ça là, en un claquement de doigts comme ça là, je vous le jure, c'est en plein ramadan, je suis, je suis en jean, hein. non, je vais lire peut-être le gars, c'est l'un des plus gros scandales de l'ère CNRD. C'est ce qui... je hein. C'est l'un des plus gros scandales de l'ère CNRD. Le siège de la Société Navale de Guinée, un immeuble 5 étages a été construit en 2010 à 18 milliards de francs guinéens. Voilà. Par le colonel Mamadi Touré. À l'époque, directeur général et ancien directeur général des douanes. Le même immeuble qui conserve encore ses carreaux un intact a été rénové en 2022 à hauteur de 12 milliards de francs guinéens par la nouvelle direction nommée par le colonel Mamadi Doumbouya. Merci Est-ce que je me, je, moi je ne vais même pas continuer Je me limite ici. Écoutez, hein, soyons serrés dans la vie, là C'est scandaleux, c'est honteux, c'est dangereux pour notre pays. L'un des plus gros scandales de CNRD, voire le plus. Le siège de la société navale guinéenne, un immeuble de 5 étages, a été construit en 2010 à 18 milliards de francs guinéens par le colonel Mamadi Touré. C'est Mamadi Touré. Et niqué Par Mamadi Touré qui avait construit le bâtiment là. Il a construit le bâtiment là. À 18 milliards. Mamadi Touré, à l'époque, directeur général et ancien directeur général des douanes. Yavana, comment vas-tu? A dit, ma sœur chérie. Le même immeuble, écoutez, le même immeuble qui conserve, on dit, l'immeuble conserve encore ses carreaux et meubles, les meubles, qui, tout ce qui est à l'intérieur sont conservés a été rénové, a été rénové, a été rénové en 2022 à hauteur de 12 milliards. Un immeuble dont on n'a pas enlevé les carreaux, un immeuble, on n'a pas dérangé l'intérieur, on n'a rien enlevé, a été renouvelé à 12 milliards. L'immeuble en question a été construit à 18 milliards. Entre Dieu et vous. C'est le plus grand scandale du ciel. Et puis, c'est une nouvelle direction. Et celui qui est directeur, là, je sais à qui il est lié. Moi, je me tais. Je connais le directeur, je connais son papa, je connais toute sa famille, je connais ses liens avec le CNRD. Je ferme ma bouche. Je me limite là. Et puis, je peux. autre scandale. Regardez un autre scandale. Autre scandale. Le, voilà. Autre scandale c'est les travaux de reconstruction et l'extension de la gare maritime de Sandervalia. Reconstruction et extension de la gare maritime de Sandervalia. La gare maritime de Sandervalia. Qui ont coûté, c'est-à-dire la reconstruction et l'extension ont coûté 13 milliards de francs guinéens. Répartis comme suit. 3, <rire> eh eh 3 milliards pour les études. 3 milliards pour les études. Rien que les études. Rien que, 3 milliards, rien que pour les études. études. 10 milliards pour la reconstruction et l'extension de cette gare maritime construite et inaugurée par l'ancien président Alpha Condé. La gare là a été déjà reconstruite. Tout a été fait par le procès Alpha Condé. Maintenant, maintenant là, eux là, ils ont dépensé 13 milliards pour reconstruire la même gare et l'installation de la même gare. On dit que c'est d'ailleurs pour des raisons de surfacturation que le président dessus avait eu l'endemain le gars limogé, l'ancien directeur général. Oui, la dame Fakmata Sissé pour la, pour la remplacer par un autre. à l'occasion Bineta. Oui. Et puis, nous avons app également appris que la construction du, euh, du fronton de Fotoba a coûté une enveloppe de 40 000 euros. Bon, je laisse comme ça. Moi, je laisse comme ça. Voilà. Ça, je laisse comme ça. Ça là. Continuez à dire autre chose. Ne dites pas que Doumbouya est là pour la Guinée. Je vais vous montrer sa maman chérie. La maman de Doumbouya. Aussi, Vous allez voir, vous allez apprécier. Elle est devenue maman inauguration. Voilà, non, ou oh bien non, la photo, non, non, non, est-ce que, non, je ne l'ai pas transféré oh my god. Attends, non, non, non, ça est là, ça est là, excusez-moi. Je vais vous montrer la maman de, la maman de Dumbia, qui est devenue maman inauguration, regardez sa maman. Ça c'est au snap, voilà, euh, là où il y a le plus grand traître des RPG arc-en-ciel. Le plus grand traître des RPG, l'un des plus grands, voire le plus grand traître. Amadou Doumbouya, qui était l'ancien directeur de la communication des RPZ arc-en-ciel, qui est devenu le patron de la pétrole, de la SONAP, le plus grand, le plus grand traître, l'un des plus grands, mais le plus grand pour moi, Amadou Doumbouya. Regardez ça, c'était, regardez, regardez la maman de Doumbouya, voilà Amadou, voilà, attendez, je vais zoomer les deux, voilà la maman de Doumbouya, voilà Amadou Doumbouya, regardez-les, le plus grand traître, c'est lui qui est là comme ça. Le voilà, voilà la maman de Doumbia. Maman inauguration. Voilà, maman inauguration. Regardez la maman de Doumbia. Vous dites qu'elle n'est pas intéressée par la politique. Elle n'est rien. Aujourd'hui, là, toutes les inaugurations, là, elle met sa maman devant. Si ce n'est pas lui, c'est sa maman qui passe. C'est maman inauguration. Regardez le directeur. Regardez le directeur qui est flanqué derrière. L'un des plus grands traîtres. Tu peux quitter le parti ou bien. Voilà quelqu'un. Qui a envoyé un individu pour m'écrire. Mais Amadou, moi, je ne te réponds pas, petit. Le petit Il me dit que si, le, si le, la trahison est finie, que nous allons voir s'ils ne vont passer se retourner au RPG à Kansel. Le débat, là, ne se trouve pas entre toi et moi, Amadou. Il n'y a pas de débat entre toi et moi. Tu comprends, non Mais la façon dont La façon dont vous allez vous retourner là-bas, c'est ce qui est plus important. La façon, dont, la façon dont vous allez revenir au RPG. Regardez le RPG. Hey, payez les petits là pour nous insulter. Nous on connaît. Vous payez les gens pour nous insulter. Payez, continuez à payer les gens à nous insulter. Un jour là, on se lave avec ça. On se lave avec ça. Qu'est-ce que la maman de Doumbouya a à voir Elle n'est elle pas là, elle connaît. Qu'est-ce qu'elle a à voir dans, dans l'affaire de Sonap D'autres même disent que c'est presque c'est elle qui. Parce que vous savez, avant, la dame là vendait le carburant à Banankoro, La maman de Doumbouya là. Avant, elle vendait le carburant. Elle partait prendre le, le carburant à Badankoro pour envoyer à, à, à, à, à Kirovani-Ville. Oui, elle faisait le commerce avec beaucoup de personnes, sa maman. Donc, elle connaît assez dans le pétrole. Maintenant, si, elle veut, si tu veux nommer ta maman comme directrice de la sonapla, Plat, fais-le. Ou bien, si c'est la patronne de la sonapla, Plat, on ne sait pas. Mais ce qui est clair, Petit chef, j'ai juste montré ça pour te dire que tu es une petite personne. On est à ton lieu de travail et c'est toi qui es flanqué à l'angle là-bas. Et voilà, le plus grand traître du RPG en Que nous sommes venus accompagner Dumia pour qu'il réussisse la transition. Après, nous allons revenir travailler avec le RPG. Vous allez comprendre que nous sommes pour le RPG. N'importe quoi. Si tu es un garçon, prends ton téléphone. Il faut appeler le professeur. Si tu oses, il y a beaucoup qui l'appellent. Toi, si tu es garçon, il faut l'appeler. Appelle le procès aussi, tu peux l'appeler, il faut l'appeler. Regardez, maman a inauguration. Maman a inauguration. Regardez, maman a inauguration. Regardez, maman a inauguration. Regardez. Voilà. Donc, ça oh, dit, j'ai montré ça, ça juste pour te dire que tu es une petite personne. C'est ça, comme dit Yannick là, des personnes minables. Moi, tu sais, ni même, tu es un gawa toi tu es un vrai gawa, un vrai tu n'es pas éveillé voilà des gros voilà des je peux comment je peux, des gros manding tu les entendent les écoutes, les vrais ethnos c'est-à-dire des gens qui pensent que prononcer le mot tel tel andole, andolé ça fait plaisir ça fait ça fait honneur aux au mandingues. Vous n'avez rien compris nous nous préférons travailler avec toutes les ethnies nous préférons être en, rester en collaboration avec toutes les ethnies travailler ensemble la guinée appartient à tout le monde Personne n'est tuteur. Personne n'a le titre foncé de ce pays-là. Personne. Voilà. Je pense que c'est maintenant que vous réalisez que Doumbouya ne va pas réussir. C'est maintenant que beaucoup parmi vous réalisent. Parce que on, vous avez tellement menti aux gens que les Américains sont là, ils vont en train d'accompagner Doumbouya. Les 700 millions de la Banque mondiale, vous avez reçu ces 700 millions Vous ne verrez jamais de l'argent. Les Américains surveillent les transactions monétaires envers la Guinée. C'est ce C'est ça même. Vous n'avez rien compris toutes les transactions financières là sont, ça dit sont, sont cryptées comme ça. Sont cryptées comme ça. Nous, nous avons, c'est ce que nous avons dit au PRAC, au procès Alpha C'est nous qui avons imposé au, au LPG Arc-en-Ciel d'être avec, avec tout le monde. Nous l'avons imposé. Voilà. Nous l'avons imposé. Vous devez être avec tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. C'est obligatoire, c'est un chemin indiscutable. Il n'y a pas de débat. Vous avez la réaction de l'IFDG Lorsque les gens ont appris que nous sommes fâchés, l'IFDG a. Nous sommes, moi, j'ai refusé d'entrer dans ce scandale-là. On dit non, c'est l'IFDG qui a trahi les gens. C'est celui qui a fait ça. C'est celui qui a fait ça. Est-ce que vous avez vu le communiqué à rentrer dans ce jeu-là Non. Nous sommes trop vigilants. Parce que vous payez les gens pour venir nous induire dans les erreurs. Mais vous êtes avec des professionnels de la communication. C'est-à-dire, vous payez les gens pour nous écrire. Ah, il paraîtrait que, que c'est celui qui a trahi le groupe. C'est celui qui avait dit ça. C'est celui qui a dit ça. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un venir dire c'est lui comme ça, c'est lui comme ça, c'est lui comme ça, Sidia comme, comme ça Vous avez écouté Sidia, non Sidia qui est venu tacler Makale. Qui est venu attaquer Makale. Sidia a parfaitement raison. Je pense que qu'ils ont boosté comme ça. Voilà, ils ont mis comme ça de côté les trucs là quoi ils ont mis de côté tout ce qui tout tout toutes les facilitatrices là tout le monde de côté mon bois moi lui ballon beau ils ont mis ça de côté nous avons refusé moi j'ai vu il y a tellement de messages ici là ah, benito voilà nous avons appris que c'est celui qui a fait ça nous avons appris c'est celui qui a fait ça moi j'ai dit à toutes ces personnes là maintenant si celle a fait ça là, en quoi cela concerne benito moi, là, en quoi cela me concerne On dit non, comme c'est vous qui communiquez pour les RPG, vous devez réagir. Moi, j'ai été très clair. Pour tous ceux qui m'ont écrit, m'ont appelé. Moi, je, je les ai donné juste un chemin. Des personnes. Des personnes qu'on doit appeler pour les dire. Parce que moi, là, avant de faire un direct, là, je regarde dans mon, mon programme, mon programme, je regarde mon sujet. Et puis, je mémorise, je fais très bien mon sujet avant de venir par bavarder. Donc portez-vous très bien. Je pense que nous montrons tous ces exemples-là pour ne pas qu'un jour quelqu'un vienne nous dire que c'est un règlement de compte. Lorsque les gens vont se présenter à la barre, un à un là, et on dit « Ah, ils se sont vengés contre eux », c'est pour vous donner les visas de chacun. Pour qu'un jour-là, que personne ne vienne nous chauffer les oreilles pour dire que c'est un scandale. Voilà, parce que si les gens se permettent, un bâtiment qui a été construit à 18 milliards, dont les immeubles et euh, dont les meubles dont les carreaux n'ont pas changé rien n'a changé, les bureaux n'ont pas changé on vient nous dire que le même bâtiment a été relevé, est, est relevé à, à, 10, à 12 milliards vraiment il y a quoi de dire que c'est un scandale voilà et à, à Sandervalia, l'extension aussi, 13 milliards et cela a été déjà fait par le professeur Fakonde en ce temps même il y a eu vol là-bas il y a eu tellement de choses. Alpha Fakonde avait limogé euh, avait limogé avaient limogé et puis remplacé euh, la dame-là par Binetta. Tout le monde avait vu ça. Aujourd'hui, là, le même lieu-là a été renouvelé par vous-là, comme un milliard. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Regardez la RTG. Un plateau. Ce n'est pas le bâtiment. Hein? Et puis, de passage, Je remercie Yanni Alpha. Yanni Alpha qui est venu recadrer les, la mémoire de beaucoup de personnes sur la RTG-là. Un plateau. On ne parle pas du bâtiment de la RTG. On parle du plateau. Vous faites trop de bruit pour ça, là. Où on dit le, le plateau a changé de visage, allez-y voir la facture. Au lieu de dire que le plateau a changé de visage, allez-y voir la facture. La ministre était aux États-Unis, Anna Takaba. Elle vient souvent aux États-Unis, son copain ici, là. Elle vient tout le temps ici. Demandez à Anna Takaba à combien ils ont renouvelé le plateau de la télévision. Demandez au, hein? Demandez au directeur. Non, frère Ba, nous on dit Allah. cest à y a un vol là, le vol à ciel ouvert là. Et puis pour dire, personne n'ose dire. Les médias-là, qui osent dénoncer ça vous, Si c'était le temps du procès, Fakonde, Allah Akbar. L'affaire de Sandevalé, nous avons entendu beaucoup de journalistes. Mais aujourd'hui, qui ose venir débattre sur ça, les, les différents scandales Portez-vous très bien. Vous venez nous sauver les oreilles. Hein? Mais là, là, aujourd'hui, vous pensez que vous allez avoir de l'argent Rien ne va venir. Rien. Portez-vous.